Salut à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans un tout autre décor. Je suis présentement à l'aéroport de Shanghai en direction de Hawaï. Avant de commencer la, la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour rester au courant des dernières nouveautés. Donc, on y va! Aujourd'hui, on parle de ERP, Je rentre dans le détail d'une business. Qu'est-ce que le EARP Efficacité, rendement et productivité. L'efficacité, le rendement et la productivité, c'est trois facteurs essentiels que tu dois absolument maîtriser pour ta réussite. Si on analyse ces facteurs-là du point de vue strictement financier, bien, le graphique suivant que je vais mettre à l'écran est ce que j'appelle le cycle de la profitabilité. Je t'invite à faire une capture d'écran de, de ce qui apparaît en ce moment, puis on va pouvoir travailler ensemble ce tableau-là. La réalité, c'est que 9 entreprises sur 10 font faillite à l'intérieur des 12 premiers mois, tout domaine confondu. Malheureusement, la majorité des entrepreneurs subissent des pertes énormes financièrement alors qu'ils devraient être profitables dès leur première année. Vois-tu, le e-commerce tel qu'enseigné ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné. Les grandes écoles de pensée pensent avoir les bonnes méthodes, mais c'est un domaine qui est tellement évolutif. On regarde ça de plus près. L'efficacité. Qu'est-ce que c'est en plus de l'investissement initial comprenant les mois de formation, les centaines d'heures dédiées à l'étude de produits, puis les milliers de dollars investis que tu vas faire, euh, vous allez voir que vous en avez encouru à chaque mois des frais d'opération, quand même assez importants. C'est ce que j'appelle vos actifs. D'investir ces sommes et ce dans Amazon FBA veut dire que vous n'investissez pas ailleurs. Pose-toi la question est-ce que tes produits sont réellement bons Est-ce que, es, est que tu as un bon produit ou il demeure figé sur les tablettes, c'est-à-dire euh, qu'il qu ne se vend carrément pas. Est-ce que tu, as, tu accumules un inventaire qui ne se vend pas? Est-ce que tu réussis à trouver le bon produit, celui qui se vend rapidement en quelques jours, voire euh, peut-être une semaine? C'est pas normal que ton produit ne se vende pas puis ça fait plusieurs mois que tu es sur le marché. C'est pas normal que dans ta catégorie, si les top vendeurs vendent 15-20 unités, tu n'en vendes que 4-5, quelque chose qui n'est pas correct. Donc, le but, c'est d'obtenir le maximum de rendement pour aller chercher le maximum d'argent. Le rendement, mais la formule s'égale profit versus vente. Le rendement, c'est le rendement financier que ton entreprise doit, euh, doit produire. Tu peux être très efficace, c'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup, beaucoup de ventes, mais si tu dépenses énormément, ou encore, tu obtiens une rémunération inadéquate à la fin, c'est-à-dire ton profit net parce que tu as trop dépensé en, en marketing. Il euh, y a quelque chose qui est pas normal. C'est pas normal d'avoir un rendement faible parce que, comme qu on le dit, la marge de profit net est entre 20 et 50 sur Amazon. Toutes dépenses payées. La productivité de son côté, bien, la, on mesure la productivité d'une de entreprise euh, à la façon que, dont elle est profitable. Euh, une entreprise n'a pas sa raison d'être si elle n'est pas profitable. Euh, C'est tout à fait normal, par contre, que quand on commence, ce n'est pas rentable nécessairement dès la première année. Mais quand, quand j'entends que ça fait 3, 4, 5 ans que tu es en affaires et que ça ne fonctionne pas, et en plus que tu dois des impôts, euh, il faut revoir la stratégie parce que euh, soit que tu fais tout faux ou soit que tu es carrément pas dans le bon domaine. Donc, le but, c'est qu'on ne veut pas vendre à perte. On veut rentabiliser le plus rapidement possible. Puis, pour être efficace pour, euh, dans une entreprise, il faut continuellement revoir ses chiffres. Ce n'est pas nécessairement la partie la plus fun, parce que des fois, ça fait prendre conscience que euh, tu n'as pas choisi le bon produit, tu n'es pas dans la bonne niche, puis il faut que tu tires la plug. Ce n'est pas grave d'échouer euh, dans, dans, dans ton échec. Si tu apprends euh, l'erreur que tu as faite pour ne plus la commettre euh, dans le futur, c'est là que tu fais un apprentissage, c'est là que tu t'en sors gagnant. Il y a trop d'étudiants qui veulent récupérer leur argent. Euh, vendez au précoce. Aussitôt que vous vous rendez compte que euh, les top vendeurs vendent 15 unités, puis vous, ça fait plusieurs mois, vous avez des stratégies « per click vous », vous faites des Facebook Ads d'un côté, euh, vous avez euh, des influenceurs qui travaillent avec vous et que ça ne fonctionne pas, euh, allez-y, liquidez votre inventaire au précoce, même en bas du prix du marché pour passer à un autre produit. Le but, c'est de ne pas se décourager on veut être en action en, en tant qu'entrepreneur puis c'est pas grave, c'est pas si grave que ça si ça fonctionne pas. De notre côté, on avait parti un produit, euh, c'était dans la catégorie toys toys and games et euh, on y croyait. Les ventes étaient là, ça a été notre premier produit, puis tranquillement, il y a de plus en plus de joueurs qui sont arrivés sur le marché, puis on avait un peu délaissé la marque, puis tout simplement, on a décidé que ça valait pas la peine de s'y consacrer plus parce que l'effort qu'on y mettait versus le gain à la fin n'était plus assez intéressant. Notre marque principale par contre qui contient euh, à peu près une vingtaine de produits différents, qui, qui est de plus en plus connue à travers le monde, celle-là on déploie tous les efforts. Nos, nos deux employés euh, travaillent à temps plein sur cette marque-là à développer. On a deux employés qui travaillent à temps plein sur cette marque-là euh, afin de la développer sur les réseaux sociaux. C'est très, très important. Ça ne prend pas grand temps. C'est simplement euh, le ratio du temps que nous, on passerait là-dessus, euh, n'est pas équitable versus le, le gain que nous, on peut aller chercher quand on fait de la recherche de produits ou on fait un nouveau lancement de produits parce que c'est là que c'est payant. C'est quand que tu rentabilises des nouveaux produits puis que ta mise en marché, elle est réussie. Pour terminer, j'ai une question importante que toi, tu dois te poser. Quels changement que tu dois faire dès maintenant dans ton plan d'affaires? Qu'est-ce que tu dois modifier ou que tu dois faire ou prendre action pour que 2020, ce soit ton année et que tu sois gagnant et que tu aies du succès sur absolument tous les produits que tu lances? Donc, sur ce, bonne réflexion puis je vous dis ciao à la semaine prochaine.